Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle émission de parcours de vie, cette fois-ci un petit peu décentralisée par rapport au Beaujolais classique. Nous sommes à Genève aujourd'hui avec une personnalité au parcours extrêmement atypique. Alors, on ne va pas revenir sur l'intégralité de sa vie, mais simplement sur un pan qui est son pan, on va dire, antiquisant. Alors, c'est Manuel Grandjean. Bonjour Manuel. Oui, bonjour Olivier. Alors, toi, tu es. Alors, je vais quand même te faire tes multi-casquettes, <rire> Tu es euh, directeur adjoint du DIP de. Euh, de Genève, c'est-à-dire l'équivalent de l'éducation nationale, mais ça marche par canton, ici. Ouais. En fait, je suis directeur d'un service qui s'occupe des médias pour l'enseignement, donc l'utilisation des médias pour l'enseignement, euh, que ce soit les médias traditionnels, l'audiovisuel ou l'informatique. Et ça, ça, ça permet beaucoup de choses, parce que finalement, ça permet la médiation dans plein de domaines, et notamment aussi les langues anciennes et la culture euh, latine. Ok, aujourd'hui, on a la chance d'être au lac de, de Genève avec de la musique, enfin, c'est vraiment quelque chose de très... Très beau, en fait. Et euh, Manuel, toi, dans ce lac, enfin, ce lac de Genève et autour de Genève, tu as euh, fondé une association et un restaurant qui s'appelle Nunc Est Bibendum, qui traite de la cuisine antique. Alors, on va en toucher un mot là, mais on y reviendra justement après, une mm -hmm. fois qu'on aura fait tout le parcours. Euh, alors, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se passe Comment t'en es arrivé à ça, en fait alors... Comment ça se passe euh, C'est une association qui explore la cuisine antique, principalement, mais aussi tout ce qui concerne la convivialité autour d'une table. Donc ça peut être le jeu, ça peut être la conversation latine, ça peut être euh, toutes sortes d'aspects, euh, je dirais, de convivialité, de commensalité. Et puis on a actuellement un partenariat avec un restaurant qui incarne, je dirais, le résultat de nos recherches et qui propose euh, au jour le jour aux gens qui vont manger là-bas des plats romains. Voilà, c'est l'originalité d'arriver à faire toute la chaîne, je dirais, de, de la recherche à partir des textes, des textes antiques jusqu'à proposer à tout le monde dans un quartier populaire euh, des repas romains. C'est top et c'est très atypique. J'aime beaucoup. En plus, il y a une recherche archéo qui est énorme sur ça. Je, je, je t'ai vu travailler là-dessus. Mmh. Mais cette, euh, cette recherche archéologique, elle remonte à tout petit parce que je sais que tu es fasciné par l'Antiquité, enfin par plein de choses on est d'accord, ouais. mais particulièrement par l'Antiquité. Et euh, toi, dans l'enfance, ça remonte à quoi ou comment cet amour pour l'inconditionnel, pour l'Antiquité alors, bon, ça remonte à l'enfance. Je pense que tous les enfants ont des rêves autour oui. de l'Antiquité euh, qui viennent de euh, bah, différentes sources, notamment la bande dessinée. J'étais un grand lecteur d'Alix, par exemple, oui. bon, d'Astérix aussi, même si c'est plus loin. Euh, voilà. Donc là, il y a un rêve, je pense, qui est partagé euh, par beaucoup d'enfants. Euh, certains perdent ce rêve. Moi, j'ai gardé ce rêve d'enfant. Donc après, j'ai fait des études classiques, latin, grec et même hébreu. Euh, Formidable donc euh, voilà, Donc, ça, ça a été un peu plus loin. Euh, et puis j'ai ensuite été pendant 17 ans journaliste dans la presse écrite. et la puis, Tribune de Genève euh, Non, le Courrier de et Genève, bref. qui est un petit quotidien genevois alternatif, mais extrêmement libre. Donc qui, euh, qui avait, je dirais, une, euh, une liberté de parole phénoménale qui ne dépend pas de la publicité, comme la plupart des, des journaux euh, en France comme en Suisse et puis euh, voilà donc c'était une période absolument fabuleuse parce qu'on pouvait faire un métier de journalisme vraiment sans concession, sans un, un, voilà, la, la sans liberté, avoir de la liberté La liberté c'est quelque chose auquel on est tous les deux très voilà. attachés ouais. et je pense que effectivement tout ce que tu mènes aujourd'hui sur les différents projets d'archéologie et d'éducation nationale, tu as besoin d'avoir une certaine liberté pour arriver à, à mener tout ce monde là sur des projets extrêmement ambitieux. Mmh. Toi, La pu... liberté permet de réaliser les rêves, oui. autrement c'est euh, compliqué. Autrement <rire> c'est compliqué tu m'étonnes Manuel. Ouais. Euh, toi, euh, petit, il y a un truc que tu me racontais qui est quand même hyper fascinant. C'est ce moment-là où tu t as des Santiago. tu dois être au lycée. Enfin, chez, chez vous, c'est pas à... pareil. Ouais, non, les, les degrés scolaires, c'est compliqué de, de faire la, la jonction. Mais en gros, j'avais euh, 14, ouais, 14 ans, on va dire. Et puis, bon, bah, pétri de cette passion de l'Antiquité. Et je me suis mis à, dans la tête de reconstituer euh, une armure de légionnaire romain. À l'époque, alors j'ai commencé. à l'époque, donc il y a, Je parle d'une époque, euh, c'est il y a 45 ans. D'accord, donc, donc, donc, voilà. donc il n'y a pas Internet. il n'y a pas Internet, donc j'avais aucune idée s'il existait ou non des groupes de reconstitution, ça commençait, hein, il y avait quelques groupes qui commençaient, mais évidemment il n'y avait je dirais, ni la très populaire ouais. qu'il y a maintenant, ni les moyens de communication qui permettaient de diffuser cette passion-là. Mmh. Donc j'étais tout seul dans mon coin à faire mes recherches, de, essayer de retrouver des documents, alors à l'époque c'était évidemment en bibliothèque, ça. et à essayer de dessiner aussi euh, les, les éléments que je voulais reconstituer, alors, je ne suis, je suis jamais arrivé au bout. J'ai reconstitué la, une partie de la lorica... Euh... Amata, avec les bandes, ou ça fait la, la, la version avec les petits... Non, non, la Amata. Donc, euh, euh, non. Et, euh, et puis, j'ai reconstitué... La seule chose à laquelle je suis arrivé au bout, c'est un glaive. Effectivement, qui a, ben, tu fais allusion à cette histoire, pour laquelle j'ai utilisé le cuir de mes centiaques pour le recouvrir, où j'ai melé une, euh, une barre de fer pour faire la lame, euh, ciselé euh, du laiton pour faire les décorations. Tu l'as là ou pas ben, ben, oui, je l'ai là. Fais voir. <rire> je voir là fait pour... fait Alors, voilà, donc ça, c'est le... la trace archéologique, Attends, on va dire. c'est cam... ouais. okay, C'est cam... la... la trace archéologique de ma passion pour l'Antiquité. Alors c'est vraiment une trace archéologique parce que c'était avec les moyens du bord, hein, mais voilà donc, Mais pour une trace archéologique. Mais ça c'est à 14 ans attends, tout seul. Que tu peux l'extraire. Si oui, tu je peux l'extraire, oui. Ça va. Nickel. Et ça ah. donc c'est fait. Ça c'est la couverture avec ton cuir de Santiago, c'est-à-dire que tu as sacrifié une paire de chaussures en cuir pour faire le... Ouais. Et tu fait, et as fait de, bon, du métal... Alors... Elle était peut-être trouée. Hein. Oui, mais c'est pas... Alors, j'ai pas... fait, euh, fait du métal poinçonné, cise... enfin, découpé, poinçonné, ciselé, euh, pour faire les, les décorations, euh, effectivement, euh, voilà. Et euh, ça... est fascinant pour cette lame, effectivement. Et donc, tu avais fait le petit... avec le, le fil de cuivre pour faire ouais. la, la, la garde. Ah ouais, ce travail, t'as passé. Voilà, J'avais meulé, tu ouais. T'as passé combien de temps Aucune idée. Beaucoup C'est ce truc ouais. très particulier de la passion, en fait, et c'est qu'en fait, on en parlait euh, l'autre jour, c'est qu'en en fait, on ne calcule pas le temps. Non. Ça, ça non, pas on de. On ne sait pas. Euh, on, on sait pas. Ben, voilà, <rire> donc euh, c'est vraiment une trace que j'ai gardée parce qu'il y a un lien affectif à ça, mais ouais. euh, évidemment, j'ai découvert, on va dire. Euh, Quoi, 35 ans plus tard, qu'il y avait des groupes de reconstitution qui faisaient tout un travail, qu'on trouvait des éléments, euh, voilà, tout est venu beaucoup plus facile avec les réseaux évidemment. Quoi, bah, ça ça s'est passé avec le temps. Ouais. Et euh, toi donc tu as passé tout 17 ans donc, à la tribune, euh, pardon, au courrier, au courrier de Genève. De Genève okay. Et après tu as intégré l'instruction publique, c'est ça en fait. Oui alors l'instruction publique c'est l'équivalent de l'éducation nationale, c'est ouais. les écoles publiques. Les écoles publiques de tous les degrés. L'école commence à 4 ans en Suisse. Oui. Je ne sais pas en France si c'est pareil. Et puis après, il euh, y a la fin de l'école obligatoire à 15 ans, 15-16 ans. Et puis après, le poste obligatoire, donc soit des formations gymnasiales oui. qui préparent un parcours universitaire, soit des formations professionnelles, avec euh, une particularité je crois qui est assez unique en Suisse, d'avoir des formations duales à la fois euh, en classe et ouais. à la fois euh, en stage. Euh, ça c'est top. Et c'est top, ouais. Et alors ça, ce, ce truc qui est fascinant chez toi, c'est que tu as quand même mêlé ce principe de fonctionnement avec l'Antiquité. Et je pense particulièrement à cet arc de triomphe que tu m'as. En... Ouais. Enfin, il y a eu plein d'autres projets, je suppose, avant ah qui, ouais, ont amené, y a qui ont amené de... à ça. Mais en fait, donc, je suis arrivé au département de l'instruction publique pour m'occuper de ce service qui s'occupait des médias, enfin, qui s'occupent toujours des médias, mmh. parce qu'en en fait, les, les médias dans l'enseignement ont toujours été utilisés. La documentation, mmh. euh, les, les photos, les posters, les cartes qu'on déroulait dans les oui, classes, euh, il y a une centaine d'années, on va dire. Il y avait cette, la documentation. Après, ils sont arrivés dans les années 60, 70, mmh. les moyens audiovisuels. Et il y ça a, a eu des projets changé d... énormément ouais. la donne. Donc, il y a eu des projets d'abord de télévision en classe, de télévision mmh. scolaire. Après, il y a eu tous les moyens audiovisuels qui sont arrivés dans les classes. Et puis, depuis les années 80, c'est l'informatique qui est entrée dans les classes. Et puis, voilà. et puis les... ça, il y a des services qui s'étaient créés pour gérer ça, pour venir en soutien aux enseignants, oui. donc c'est des services de soutien, mais qui s'étaient créés par média et par degré. Et il y a maintenant 18 ans, le département de l'instruction publique Genevois a décidé de tout regrouper. Et moi, je suis arrivé au moment, donc comme ils regroupaient tout, mmh. ils ont cherché quelqu'un pour diriger cette structure qui regroupait tout. Et je suis arrivé à ce moment-là, directement du journalisme. Et maintenant, ça fait 18 ans que je suis dans cette structure. Et ça fonctionne structure. bien, parce que tu as cette curiosité, en fait, de découvrir beaucoup de choses, Alors, et surtout de t'adapter au courant. C'est-à-dire, euh, tu suis vraiment les tendances, hein, et tu vois, tu es précurseur pour certaines idées, vraiment. Bah, disons, on a... Bon, déjà travailler pour l'enseignement, c'est fabuleux, c'est oui. génial. Parce oui, c'est bien l'avouer. Euh, voilà. Donc, on vient en fait au support, en support aux enseignants pour mmh. l'utilisation de ces moyens, mais dans toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'on dans la dimension fourniture du matériel mmh. et de l'assistance, mais aussi dans la dimension de la formation continue des enseignants pour qu'ils puissent utiliser oui. au mieux ces nouveaux moyens. Oui. Et puis aussi dans la production de ressources pédagogiques. Sur demande des services qui sont en charge de, des disciplines, mmh. euh, voilà. Donc c'est très très vaste, donc très très vaste à la fois dans le champ couvert et puis dans les possibilités puisque les médias, voilà, oui, c'est tout ce qui permet de transmettre ouais. quelque chose. Et là on est large. Et, et là on est large. Ouais. Ouais. Et, et toi, comment inscris la culture antique ou la culture classique dans cette, euh, dans ces médias ou dans ces mêmes ces réalisations pratiques Alors. Euh, c'est clair que les, les, la culture, euh, les langues et la culture antique oui. ont aussi besoin de moyens modernes de médiation. dirais même d'autant plus que c'est des disciplines menacées, oui. qui sont, comme partout en Suisse comme en France, en perte de popularité, en perte. Donc il euh, y a une, une vraie difficulté. Euh, à les maintenir partout, et euh, il y a de moins en moins d'élèves qui choisissent ces parcours-là. Mmh. Ce qui, à mon avis, est une erreur, ce qui est un, un constat partagé par pas mal de monde, mais dans les faits, il ne se passe pas forcément grand-chose. Et là, donc, ouais. euh, ça me semblait important de pouvoir, avec les possibilités de ce service, mmh. qui s'appelle service école Média, d'ailleurs, oui. hein, euh, de pouvoir venir en aide à ces disciplines-là. Oui. Euh, notamment, euh, à la, la cinquième, je crois que vous c'est inversé, la cinquième. Ça va être la quatrième pour nous Non, euh, nous c'est la neuvième. Alors, la cinquième, ils ont quel âge en cinquième Alors ils ont 11, 12. Ok, donc ça doit être la sixième, cinquième. Sixième, cinquième, ouais, voilà. Mmh. Euh, où c'est une année où à Genève, tous les élèves, absolument tous les élèves, font de, euh, ont des cours de langue et culture latine. Mmh -hmm. Donc on a, euh, on a une particularité qui est assez... Euh, qui est assez extraordinaire, je oui. trouve, c'est que n'importe quel petit voix oui. a au moins des rudiments de langue et culture latine. Et ça, c'est formidable. Mais c'est après que ça se gâte, <rire> c'est-à-dire qu'en dixième, <rire> l'équivalent oui. de votre quatrième, oui, ça. il y a un choix qui doit être fait, et là, c'est l'hécatombe. Donc voilà, Donc là, il y, y, euh, y a quelque chose qui peut être fait, je dirais, oui. pour rendre plus attractif aussi le, le parcours. Oui. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a... Créer dans le service École euh, Média des ateliers langue et culture latine euh, où les élèves donc, de 9e mmh. équivalent de 5e, donc, si j'ai bien compris, ça. Euh, peuvent je dirais, euh, mettre en pratique et puis. Euh, euh, tra avoir, toucher avoir, de façon une, avoir ouais. une expérience tangible en oui. fait de l'antiquité c'est plus seulement des notions abstraites dans des manuels scolaires mais ils peuvent venir expérimenter un certain nombre de choses donc voir par exemple et manipuler des objets de la vie quotidienne ou des top. objets euh, médicaux, ou des objets militaires. Ils peuvent venir essayer une cuirasse. C'est pas celle que j'avais faite. Hein, non, j'ai bien voilà. <rire> Ils peuvent, voilà, ils peuvent venir euh, tout ça dans un cadre un peu euh, ludique, mmh. mais qui permet de important. faire appel aux notions. Euh, alors dans le domaine culinaire, par exemple, ouais. ils peuvent venir euh, distinguer des aliments qui existaient, qui n'existaient pas, pourquoi, etc. Et tout ça. Et puis c'est euh, donc on a un espace qui est dédiée à ces ateliers mmh. donc on a plus d'un millier d'élèves qui énorme. chaque année vient faire ces ateliers et dans cet espace effectivement ben, on a maintenant la reproduction d'un arc de triomphe qui est celui d'orange euh, qui a été fait par une école professionnelle ouais. donc école professionnelle euh, technique filière bois, enfin ouais. construction pardon, construction filière bois et qu'il a fait pour une manifestation à Genève euh, qui a lieu une fois tous les deux ans. Et en attendant. Hein, le... Alors justement, on... ça, c est, c est, c est, ce, ce panel, enfin ce panneau, pardon, ce volet euh, avec les élèves, c'est hyper important, mais vraiment. Mais à côté de ça, tu as un. Un travail extrêmement minutieux sur la recherche archéologique et justement par rapport à cet événement qu'on appelle la nuit c'est euh, la nuit antique. La nuit antique effectivement. Ah. Donc toi tu t'y inscris, bah, tu vas nous en parler de toute façon et surtout tu t'inscris aussi sur tout ce travail de recherche qui est quand même je te connais, hein, c'est hyper, euh, hyper hyper minutieux. Je sais que tu veux pas, ne veux rien laisser au hasard, tu vas être extrêmement précis, et c'est tant mieux. Surtout quelque chose, sur quelque chose de scientifique, parce que mmh. c'est scientifique. Après, il y a toute l'histoire de l'association et du restaurant qui vont avec. Ouais. Mais toi, on va commencer par euh, ce principe de la nuit antique dans laquelle tu t'inscris, et peut-être ultérieurement avec le musée ouais. d'histoire de, de Genève. On va, enfin, ouais. Ça dépend de l'évolution. Ouais, en fait, euh, donc euh, euh, ma démarche de passionné solitaire de l'Antiquité, elle s'est terminée. <rire> elle s'est terminée quand j'ai fait la connaissance de la Nuit Antique ouais. qui était une manifestation et qui est toujours une manifestation organisée par l'Université de Genève, la faculté, enfin des personnes de la Faculté des Sciences de l'Antiquité. La première édition a eu lieu en 2016. Donc voilà j'ai eu donc, connaissance de ça, la deuxième édition en 2018 j'ai participé, après j'étais membre du comité donc j'ai rejoint en fait cette dynamique Nuit Antique mm -hmm. qui est je dirais, une manifestation Merci. comme maintenant on en trouve dans plus, beaucoup de plus, lieux, plus souvent, ouais, vrai. qui sont je dirais euh, des espèces de villages de reconstitution destinés au grand public ouais. où on présente différents aspects de la vie antique. Alors, il y a l'aspect militaire évidemment, oui. mais à la Nuit Antique il y a beaucoup les aspects artisanat aussi. Donc euh, il y a un tailleur de pierre, un souffleur de verre, euh, il y a la, un atelier d'écriture, il y avait de la cuisine aussi oui. évidemment. Enfin voilà, on essaie de. Euh, il y a un atelier de coiffure. Et d'ailleurs, euh, dans ma collaboration avec la Nuit Antique, euh, j'ai essayé de rapprocher ça aussi des écoles. Alors il y avait toujours eu sur la nuit antique, une oui. journée qui est destinée aux écoles, une journée qui est destinée au grand public. Mmh. Donc, il y avait un lien naturel avec mon, ma, mon job actuel, on va dire. Là. <rire> ça. Et puis, moi, j'ai aussi essayé de, de rapprocher plus d'écoles professionnelles. Donc, par exemple, on a l'école professionnelle des coiffeuses, coiffeurs. Oui qui a participé à la dernière pour faire euh, un atelier de coiffure antique. Donc les gens pouvaient venir à la nuit antique se faire coiffer à la Romaine. Donc ça implique en amont tout un travail avec les élèves et c'est là que c'est très intéressant oui. et que, en général, les profs qui s'occupent de ça sont hyper preneurs de la démarche oui. parce qu'en amont, bah voilà, il y a ce travail avec les élèves pour leur expliquer que leur métier actuel il n'est il pas né hier mais qu'il y a toute une continuité, en fait, des milliers d'années ouais, d'histoire et il y a une continuité. Donc on a ce travail avec la, le, aussi la, la filière bois de oui. l'école professionnelle construction. Et là aussi, c'est la même démarche. Ça veut dire que oui. les élèves qui aujourd'hui apprennent à faire de la charpente, bah, ils, ils voient aussi tout le recul qu'il y a sur l'art qu'ils pratiquent. Ça valorise les formations professionnelles. C'est quelque chose important. qui est ouais. extrêmement important, C'est les élèves du centre de formation professionnelle construction de la filière bois qui l'ont fait pour une manifestation publique qui a lieu tous les deux ans dans le Parc des Bastions à Genève qui s'appelle la Nuit Antique. Et donc c'était pour servir de décor à cette manifestation. Euh, voilà, donc ça a servi de projet pédagogique pour les élèves de centre de formation professionnelle. Et bien sûr, la question c'est comment t'en es arrivé là Qu'est-ce que t'as mis en place pour que les élèves arrivent à reconstruire ça aussi justement par rapport au plan qu'on voit là alors, ce qu'on a fait avec les élèves, c'est qu'on a intégré ça dans leur programme et ça a permis de faire les exercices de construction qu'ils font d'habitude, mais avec une motivation, avec un sens, avec un objectif qui était de reconstruire quelque chose, donc une grande valorisation pour eux, et puis euh, de faire un objet qui va servir pendant des années euh, dans le cadre de la Nuit Antique, mais aussi dans le cadre de cet atelier qui est destiné aux élèves euh, du, du, du cycle d'orientation à Genève euh, et qui sert de décor pour un, voilà, pour un atelier où les élèves viennent faire des activités en lien avec l'Antiquité. Alors l'idée de faire cet Arc de Triomphe, bon, c'était on, on cherchait quelque chose, on avait déjà une collaboration avec le centre de formation professionnelle qui avaient fait d'autres objets dans le cadre d'une manifestation de la Nuit Antique. Et on cherchait un objet à leur faire faire. Et puis voilà, l'idée est venue de faire quelque chose de, de monumental. Euh, enfin, relativement monumentale si, si, et puis euh, ils, ont, euh, ils ont adoré l'idée donc voilà on est parti euh, avec ce projet. Et je sais que ces principes d'atelier, toi tu les intègres aussi dans le restaurant, dans l'association où tu fais venir des élèves pour les ateliers donc culinaires mais, mais ça veut dire qu'auparavant tu as quand même vachement bossé sur tout ce qui est recherche euh, de plats, de, de mets en fait, ouais. euh, antiques. C'est oui, dans sûr. la ah, même oui, continuité, oui. je pense. C'est dans la même continuité. Oui, effectivement, on a fait des ateliers de cuisine avec des élèves de l'école primaire pour leur faire découvrir euh, les choses et c'était fabuleux, un émerveillement génial ouais. des, des enfants. Donc c'était des ateliers en trois phases, on leur faisait d'abord un, un petit travail sur les ingrédients, mm. effectivement, découvrir les ingrédients, ceux qui avaient, ceux qui n'avaient pas, pourquoi euh, les ingrédients n'étaient pas là, est-ce que les ingrédients qu'il y a aujourd'hui c'est les mêmes exactement ça. que ceux qui avaient il y a 2000 ans ou pas Dans certains cas c'est vrai, c'est les mêmes, mm. ils n'ont pas bougé, dans d'autres il y a eu tellement de sélection qui fait que ça ne peut rien avoir. Voilà, il y a tout cet aspect-là. Après, il y avait un aspect euh, de réalisation de recettes. Donc les élèves pouvaient concrètement euh, mmh. réaliser les recettes. Ça, c'est top. Et puis après, déguster et partager leurs expériences. Donc on a fait ça au restaurant, effectivement. Qui, euh, le but de l'association, c'est que le, le restaurant, dans le cadre du partenariat mmh. qu'on a, puisse servir pour des événements de ce type-là ou d'autres, événements culturels. Et euh, donc on a fait la troisième phase, c'était la dégustation dans le petit triclinium. Qu'on Qu voit ouais, d'ailleurs là on, on, on on image. ouais, ça. en images. Ouais, C'est <rire> <'est, c> <rire> voilà. ça. Et euh, donc, effectivement. Et puis, sur la démarche de recherche euh, et jusqu'à quelque chose qui est, euh, qui est, je dirais, de la vulgarisation, oui, extrêmement important. effectivement, il mmh. euh, y a une volonté de l'association de faire un, un travail extrêmement rigoureux sur la recherche, sur les sources. Mmh. Et pour ça, on est aidé par, un, par des membres du comité aussi qui ont un bagage euh, universitaire dans le domaine des sciences de l'antiquité tout à fait sérieux. Donc on fait vraiment, on veut vraiment devenir, et on commence à être reconnu comme, oui, les fait. spécialistes du domaine de euh, la nourriture antique. Et, euh, et je constate que c'est un domaine quand même assez pointu. Il euh, y a énormément de gens sur le champ de la reconstitution militaire, par vrai. exemple. Ouais. Euh, où là il y a pléthore d'associations qui font un énorme boulot et un très bon boulot et souvent ouais. depuis des dizaines d'années mmh. et qui commencent à être reconnus maintenant par contre. Qui commence à être reconnu. mais c'est vrai que dans le domaine euh, culinaire ouais. ou des autres choses comme le jeu antique comme euh, la vrai. conversation latine courante mmh. où, il, y a moins de, il y a moins de monde <rire> et, euh, et là je crois qu'on commence à avoir une, une réputation à être reconnue comme, euh, comme étant des interlocuteurs fiables. Bah, vous avez sérieux une caution euh, scientifique, parce qu'avec uh -huh. les archéologues qui vous suivent, etc. Et euh, la caution pratique, on va dire, avec le restaurant où tu mets ouais. en application ces expérimentations ouais. que tu as amenées chez toi, effectivement, ouais. en premier ou avec ton équipe, et tu les amènes au grand public, c'est le cas. Et alors, la question, c'est qu'en pense le grand public qui vient <rire> <rire> ça Alors, euh, bon. Déjà, peut-être avant de ce qu'on pense le grand public, il y a effectivement toute cette démarche à partir d'une recherche rigoureuse, d'une expérimentation la plus rigoureuse possible aussi. Après, il y a tout un travail d'adaptation parce qu'on est obligé, évidemment, de pouvoir travailler pour un restaurant. Avec des produits qu'on trouve mmh. aujourd'hui. Oui, c'est qui est différent de l'époque. Euh, voilà, et qui euh, qu'on est, on n'est pas obligé d'aller chercher euh, au fin fond d'une vallée, y reculer <rire> pour trouver la plante ça. Euh, qui, qui nous manque. Euh, et puis après, il faut aussi que ce soit exploitable dans le cadre d'un restaurant ouais. qui n'est pas un restaurant gastronomique, qui n'est pas mmh. un restaurant... Euh, C'est un simple restaurant de quartier okay. qui fait des plats du jour à midi. Qui fait... Donc l'idée c'était ça aussi, c'était d'arriver à une version, euh, je dirais populaire de la recette, mmh. au bout de, euh, de la recherche, euh, de façon à ce qu'il y ait des personnes qui puissent venir manger, mmh. Des plats romains sans savoir qu'ils mangent romain. C'est génial. Et à la fin, ils disent Mais en fait, euh, c'était quoi Et pourquoi ça s'appelle comme ça Et euh, je suis où, en fait et là, <rire> on, et là, on leur explique, enfin, ouais. là, l'équipe du restaurant ouais. peut leur expliquer. Et ça, moi, je, trouvais, je tenais beaucoup à ce côté euh, on fait. On, on, on dit pas, on voilà. laisse l'expérience s'installer. On dit pas, ouais. on laisse l'expérience s'installer. Ouais. On permet à des gens qui n'ont aucune idée de la culture antique de, quelque part, la découvrir. Euh, de façon sensible ouais. euh, et non intellectuelle, euh, de façon sensible euh, voilà, par une expérience en l'occurrence culinaire, mais qui est aussi une expérience après, je dirais, de la décoration du restaurant. Ils oui. peuvent se poser des questions sur mais pourquoi euh, il pourquoi y a telle ou telle chose, pourquoi voilà. Tu as scrupuleusement d'ailleurs reproduit toi-même, ce qui est quand même vraiment important, enfin mar mar marquant, les certaines fresques de Pompéi, justement euh, ouais. dans le triclinium. Tu as fait des graffitis <rire> sur la porte <rire> des toilettes, de les mêmes graffitis qu'on peut trouver sur les de Pompéi, d'ailleurs. Ouais. Oui, ouais, euh, dans les éléments de décoration, il y a plein de clins d'œil. Euh, enfin, voilà, tous les éléments de décoration sont tirés de choses... Euh, alors on retrouve effectivement les fresques de Pompéi, où on voit de la nourriture, mmh. où il y a cette fameuse, bon ça c'est Herculanum, une fresque où il y a les vins ah. avec euh, le prix des vins. D'ailleurs tu euh, sers du muslum maison, c'est-à-dire ouais. du vin au, euh, romain maison qui est vraiment ouais. très très bon d'ailleurs. Bah ouais, donc là il y a aussi une recherche sur mmh. le vin, sur euh, le, euh, la composition pour arriver à quelque chose qui nous semblait, qui nous semblait bon. Et, voilà. et puis euh, le triclinium par exemple mmh. est une recomposition, mais oui. tous les éléments qui, recom qui sont recomposés viennent de quelque part et peuvent être expliqués. Et l'idée après, c'est que les gens que ça intéresse, par exemple, tu fais allusion au graffitis sur la oui. porte des toilettes, porte intérieure des toilettes, on a une page sur le site internet qui euh, détaille ces graffitis oui. et bien d'autres aussi et qui donne l'explication, le contexte etc. Donc les personnes qui s'intéressent qui sont interloquées simplement par un passage de toilettes au lacrénat ouais, <rire> euh, dans le cadre du restaurant bon, ont un QR code sur la porte mmh. et si pour, ça flasher, les... pour aller récupérer voilà, les infos si ça les interpelle bah, ils peuvent en savoir plus quoi. Alors la grande question euh, c'est maintenant que tu as fait. Enfin, tu. Vous avez fait tout ça, parce que comme tu as dit, tu as commencé solitaire et maintenant tu es en équipe. Euh, quelles sont les projections ultérieures Parce que j'en connais une ou deux. <rire> Alors les donc, vas-y, qu'est-ce que tu envisages Les ouais. les projets bon. Ouais. Alors, bon, du, du côté du restaurant, ce que j'aimerais, moi, c'est que euh, l'expérience soit de plus en plus immersive. Mmh. C'est-à-dire que pour que les personnes qui viennent... alors Peut-être plus le soir qu'à midi. À oui. midi, c'est plus une clientèle de en quartier qui vient prendre, ouais. euh, manger un plat du jour, mmh. pas trop les enquiquiner avec du, avec du folklore, on va dire. Mais pour moi, les personnes qui viennent manger le soir, euh, sont demandeuses d'une expérience mmh, particulière, ouais. donc j'aimerais renforcer cet aspect expérience. Après, le côté restaurant, il est extrêmement difficile, hein, parce que donc le restaurant est indépendant, oui. il y a une convention avec l'association, mais la vie des restaurants après le Covid et mmh. tout ça, ça a été très est ouais. extrêmement difficile et ouais. je pense que c'est pareil en France qu'en Suisse, ouais. euh, voilà donc c'est vraiment très très précaire, la vie d'un restaurant local de quartier à Genève, elle est très très difficile. Donc, on va voir comment ça se passe, mais l'idéal ce serait de. d'avoir de un euh, quasiment une reconstitution de, presque d'une maison romaine, c'est-à-dire où tu rentres, tu es dans un lieu. Alors bah là on est dans le rêve. Ah bah oui, là, mais il faut, là, il il faut, il est, faut envisager. Non, moins. Non, mais mais je sais sûr, que tu y, y as pensé de toute façon. Non, bah oui, bien sûr, bien sûr. <rire> mais euh, dis -donc, il peut y avoir des ouais. étapes, il peut y avoir des étapes déjà pour améliorer l'expérience oui. des gens qui viendraient, euh, tout simplement par exemple par rapport à la vaisselle. Oui. Euh, Aujourd'hui la vaisselle, c'est oui. de la vaisselle standard. Mm. Si on avait une vaisselle euh, romaine ou enfin reproduction de vaisselle romaine, ce serait un plus par exemple. C'est un détail, mais ça participe à, à l'ensemble. Et euh, qu'est-ce que tu prévois aussi <rire> euh, Celui-là, le grand truc qui me fascine sur, euh, avec tes élèves et sur le monde antique justement, sur Escape Game. Ah oui, alors bon, alors ça, ça... Ça, fait partie, ça, ça fait partie des différents projets, euh, je dirais, euh, qui sont dans le tube. Pour l'année 2023, il euh, y a pas mal de projets. Il euh, y a celui-là. Celui-là, c'est plus dans le cadre de, de mon service mmh. au département de l'instruction publique, avec une participation de l'association qui, euh, voilà, qui, qui va amener une aide, oui. mais c'est plus dans ce cadre euh, professionnel, qui est l'idée aussi pour les élèves euh, en fin de scolarité obligatoire de faire un escape game Ça, qui tôt. leur permet aussi euh, je dirais d'avoir à la fois une expérience, d'expérimenter quelque chose de façon sensible oui. parce que euh, ça se joue beaucoup sur les émotions aussi. Oui. L'escape game, il y a, je pense qu'il y a plusieurs valeurs pédagogiques. Il y a un peu de la révision de connaissances, mm. mais c'est marginal finalement parce que les aspects qui sont révisés par rapport au champ total, c'est très peu. C'est mineur, mais c'est pas grave. Une... C est, c est, c est... Il y a quand même ça, mais il y a surtout, je pense, pour les élèves l'aspect collaboration Apprendre à collaborer, oui. et ça c'est une belle expérience et utile d'un point de vue pédagogique, ouais. je pense. Et puis, euh, et puis euh, il y a l'aspect euh, immersif, l'aspect émotionnel. Mmh. Euh. Donc, <rire> ça a pas voilà, c'était un aspect immersif, c'est euh, ça, émotionnel, voilà, émotionnel. <rire> genre qu'est-ce que c'est que ça, ça, ça. Et donc, y a donc... Euh, donc ouais, cet aspect immersif, émotionnel, alors là, on va faire un escape game sur le thème de Pompéi. Ah ça, c'est formidable, ouais. Et avec Pompéi, il y a facilement de l'émotionnel et de l'immersif. Ouais. Parce que dans les escape games, on ne sait pas toujours pourquoi il faut sortir. Est on est vrai. dans une pièce, on nous dit il faut sortir. sortir, mais bon, finalement pourquoi Si on y est bien, euh, c'est le challenge du jeu. Ouais. Mais si on est dans une pièce d'une villa romaine ouais. de Pompéi, on a déjà plus de raisons de sortir. Quand c'est l'éruption du Vésu. Parce que tout va péter. Oui, c'est ça. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà. Donc on, ce sera un peu la trame dramatique du jeu. Avec de l'immersif, là aussi. Avec de l'immersif. Ouais. On va, voir ce, se se faire, on va oui. voir ce qui est possible. Comment ça peut se faire. On va voir ce qui est possible de faire. Mais tes idées, tes premières Mais... idées, effectivement, d'avoir des choses mouvantes, d'avoir de, de la fumée, ouais. la chaleur, On va plein, essayer ça, de ouais. rendre l'ambiance euh, de la progression ouais. de, du déroulement de l'éruption. Euh, notamment, par exemple, par rapport à... Alors, il peut y avoir des, des choses plus... Euh, concret, mais oui. pas aussi par rapport à une fenêtre, par exemple, mmh. où on pourra voir le la progression de l'éruption, ou ce genre de choses. Type, voilà, euh, ce dont tu m'avais parlé, c'était cette vidéo sur YouTube où tu avais le plan fixe, ouais. c'est ça Et avec la trame pendant une heure de, euh, du Vésuve qu'on ouais. voit euh, rentrer ah. en éruption. Ouais. Ouais, c'est une vidéo, une vidéo euh, fabuleuse de Reconstitution, ouais. évidemment. Euh, <rire> oui. <rire> <rire> voilà. Mais euh, avec un plan fixe sur les toits de Pompéi, le Vésuve au fond. Ouais. Et c'est, euh, minute par minute, à partir des premières fumerolles. Ouais. Jusqu'au... le souffle pyroclastique, je crois que c'est ça. ça. Donc cette, euh, cette vidéo-là pourrait euh, servir de cadre dans une fenêtre ouais, où les ça, élèves ça. peuvent... Enfin, en fait, c'est un peu le compte à rebours de l'escape game. C'est ça, ouais, parce que... À, à fin, es à la fin, t'es <rire> mort. si t'es pas sorti, voilà. Euh... Bon, On s'arrangera quand même parce que le but c'est quand même que les élèves survivent. Oui, c'est ça, ils ne passent pas de <rire> malaise ou un <rire> truc comme ça. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de malaise, donc on s'arrangera pour les faire sortir. Oui, c'est ça. Mais euh, sinon, l'idée est vraiment formidable. Ouais. Et le dernier point, justement, parce que dans ton, ta, ta globalité en fait, du monde antique, c'est le festival européen à grec aussi, auquel tu vas tâcher de contribuer euh, alors, sur de la lecture et tout, enfin, entre autres. Euh... Oui, oui, alors ça, euh, un des objectifs c'est que, que les écoles suisses, les élèves suisses mm. participent à ces grandes manifestations européenne basée en France, donc il y a le festival de la fin oui. grecque, là j'espère vraiment qu'il y aura des lecteurs. Oui. Alors, on va voir euh, si on arrive à, à susciter quelque chose. Et puis il y a aussi le concours du Calam d'or, il y a aussi mmh. le prix littérature jeunesse oui. antiquité, enfin il y a différentes manifestations auxquelles euh, j'espère que la Suisse va participer. Euh, et, et puis après on a, on a aussi avec l'association un certain nombre de projets oui. locaux. Oui. Qui sont très intéressants aussi. Donc je t'en parle volontiers si, oui, si tu veux. Va, Vas-y. <rire> Donc euh, on a un projet. Euh... Alors on va, on va avoir une participation au Festival Histoire et Cité. Oui. Festival Histoire et Cité, c'est une grande manifestation organisée par l'Université de Genève et la Maison de l'Histoire, qui est une entité qui dépend de l'Université de Genève et puis qui est euh, une manifestation qui vise à faire un lien, justement une médiation oui. entre la recherche scientifique, avec mmh. des pointures du domaine euh, historique, et la population. Donc de se okay. faire rencontrer la population et les ouais. chercheurs en fait, parce que c'est souvent des, des vases clos, enfin des mmh. mondes que, hermétiques, et voilà, donc là, il y, y a toutes sortes de choses qui se font. Donc, c'est des conférences, mais souvent sur un mode aussi plus interactif, plus ça, attractif, vrai. etc. Et le thème de 2023, c'est l'alimentation. Ah bah, ça tombe bien. Donc, euh, donc la Maison de l'Histoire est venue, nous, elle nous a contacter. Oui. Pour participer ce qui est pour moi aussi un signe de reconnaissance et légitimité euh, voilà. donc on va participer euh, on va participer à cette manifestation donc on, je, je sais pas encore exactement la forme que ça prendra il y, a, il y aura certainement une forme de conférence et puis on va organiser aussi dans le cadre de, de, de cité des ateliers pour les élèves mmh. si possible au restaurant euh, un, cette même formule mais pour des plus grands donc ça c'est un ça c'est un projet ouais. et puis on a un autre projet euh, avec le, euh, avec le Conservatoire et Jardin Botanique de Genève, oui. Alors, euh, qui est derrière la caméra à peu près. Okay. C'est loin, <rire> loin derrière, derrière vous. Et puis, euh, qui est une magnifique institution à Genève, parce qu'il y a un historique des botanistes genevois qui est phénoménal. Il y a des gens, euh, des grands noms qui ont joué un mmh. rôle dans la botanique euh, très importante au 18e, euh, 19e siècle. Et puis euh, là, ce qu'on essaye, euh, qu va essayer de faire avec euh, l'équipe du jardin botanique, c'est un, un rallye pédagogique dans l'enceinte le, dans du jardin botanique pour découvrir les plantes de l'Antiquité. Donc euh, découvrir les plantes de l'Antiquité sous l'angle culinaire, évidemment. Oui. Mais c'est jamais... Euh, la, la culture antique, elle est toujours extrêmement euh, inclusive. Oui, enfin, c est c est ça, dire, il faut euh, la donner au plus Elle n'est pas ouais, segmentée est comme aujourd'hui. Est... Donc ça veut dire que la plante, elle a des vertus culinaires. Ça, ça elle joue un monde. rôle mythologique. Ouais. Donc on la retrouve dans des histoires ouais, mythologiques. Ouais, on la retrouve comme plante médicinale. Mmh. Euh, Parfois, c'est encore utilisé comme plante médicinale. On a trouvé le principe actif euh, beaucoup plus tard, mais euh, la, la connaissance de la vertu de la plante était déjà là. Et puis, euh, voilà, y a, y a, il euh, y a ces aspects aussi, la magie aussi. Il y a des plantes qui oui. ont un rôle magique. Où, euh, euh, voilà. Donc, euh, on va essayer de faire un, construire un rallye aussi pour les classes, pour des élèves qui auront, euh, sous forme peut-être de d'énigmes, de jeux et de retrouver les plantes, euh, dans, le, dans le jardin. Ça va être très bien. As, hormis le fait que, quand même, Genève, il y a quand même une histoire romaine qui est importante, parce que c'est vrai qu'il y a des musées, tu me disais, à Nyon, à Genève, il y a beaucoup de musées qui parlent de l'Antiquité, en l'occurrence, mais euh, le point hyper marquant dans tout ce que tu me racontes, mais c'est que toi, tu as ce côté... Euh, moteur de proposition d'idées et limite d'entrepreneur. Tu me diras, ça colle pas parce que je suis fonctionnaire mais on s'en fiche en fait pour moi l'entreprise le, c'est le fait doser et tu es toujours en proposition de choses innovantes. C'est clair, enfin je veux dire Manuel à un moment il faut, faut, faut, faut, faut bien constater que oui, ouais, ouais. <rire> sérieusement, il bon. rend à César ce qui est à César, <rire> si je puis me permettre. Bon faut que je le sois aussi euh, d'un point de vue professionnel, sans lien avec oui, tout à fait. Parce que L'usage du numérique dans l'enseignement, oui. par exemple, est quelque chose d'innovant, oui. est un vrai débat de société aussi. Et puis, il faut proposer des choses euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont des vrais plus pour l'enseignement dans oui. tous les domaines. Donc, il y a ce côté-là, mais effectivement, par mon travail, j'ai à la fois euh, cet aspect extrêmement innovant oui. et puis. Euh, l'héritage d'un historique de plus d'un siècle d'utilisation de, de médias pour l'enseignement. J'ai dans mon service une collection d'animaux empaillés, aussi. Oh, Alors, je, je raconte toujours parce que moi, j'aime pas trop ça. C'est ouais. affreux. Ouais, ouais. Mais en fait, c'était quelque chose qui était extrêmement courant dans les classes, de montrer un animal comme ça et il y a encore un reste de ça donc euh, ça me fait toujours euh, rire de penser qu'il y a à la fois les aspects les plus innovants du numérique ouais. où on fait des choses avec de la 3D, avec des imprimantes 3D, oui, avec euh, de, de, la virtualisation, de, de, de, de, de virtualisation et tout ça et qu'à côté de ça il y a toujours cet aspect de, de documentation, et des, et cabinets, fait... limite des, cabinets, de des cabinets de curiosité, donc il ouais. y a un aspect cabinet de curiosité aussi donc c'est un peu le grand écart. Et euh, voilà. Donc du coup, euh, cet aspect euh, innovation, bah, il est aussi, enfin, ce lien tradition innovation, mmh. il, est, il est pas seulement dans ma passion pour l'antiquité, mais aussi mais je dans crois ma il, profession. Il, il est pour tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est une question qu'on se pose tous, mais dans beaucoup de domaines. Hein. Ça, se fait seulement réservé à l'enseignement. C'est dans vraiment beaucoup de domaines. Comment allier ce qui s'est passé, avec lesquels on avait l'habitude, avec laquelle on de fonctionner, et ce qu'on nous propose aujourd'hui en médias Et en fait, on, on tente. Et il y a plein de choses qui se créent. Et je pense que par, surtout par rapport à l'antiquité où là c'est quelque chose de très marquant, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'antiquité, c'est vraiment très vieux et le contemporain mm -hmm. mêler les deux, euh, c'est vraiment c'est vraiment ta thématique quand mm -hmm. même. Ouais. Et C'est ça qui est bien. Ouais, ouais tout à fait. Je ouais. te remercie, Manuel. <rire>